Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la petite Mei, Main Tank, tout simplement. Bon, cette blague était, je sais, elle n'était pas obligatoire, mais en tout cas c'est un tank. Et euh, bah alors c'est un personnage qui je pense pourra occuper le rôle, rôle également de solo lane, c'est principalement un main tank. Hein. Là-dessus j'en suis euh, j'en suis convaincu, mais potentiellement elle pourrait être jouée en, en solo lane. Après en solo lane c'est pas dingue, hein. c'est pas dingue, son et euh... heureusement elle a des dégâts de zone, mais c'est pas, pas très très fort. Ça me fait vraiment en solo lane... Mei, ça me fait un peu penser à Muradin, la différence avec un Muradin c'est qu'elle a une habileté pour pouvoir stun les sbires et ça c'est vraiment intéressant mais sinon c'est vraiment un main tank. Alors Mei, quelle est sa grande force euh, Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait draft potentiellement une Mei Alors Mei, elle a énormément de contrôle, vraiment tous, toutes ses compétences mettent des contrôles, elle a des ultimes très playmakers et elle a une capacité de tanking assez violente euh, notamment grâce à son passif qui nous donne un petit peu l'impression d'une Johanna. C'est un mix, j'aime bien le dire souvent, entre Johanna. Il entre, y a un combo à la hanne, Barak, mais euh, également donc euh, un rôle un peu. C'est un mi-chemin entre Joanna et ETC C'est assez, assez intéressant mais avec des points qui ressemblent à d'autres tanks Donc elle est, ça la rend unique hein. C'est aussi cette, euh, cette diversité qui la rend unique En tout cas on va pouvoir parler un petit peu de son euh, passif Commençons par le passif Cryostase, temps de recharge 40 secondes Recouvre Mei de glace pendant 3 secondes Ce qui lui confère un bouclier se dissipant rapidement Et qui absorbe jusqu'à 2421 points de dégâts Lorsque Cryostase est active, le bouclier euh, rend Mei insensible aux effets de contrôle Et restaure jusqu'à 35% de son maximum de points de vie Alors c'est très... Euh... Attention à ne pas croire que c'est un ice block Ce n'est pas un ice block, on peut taper Si le shield est détruit, l'ice block se termine Enfin, la, pardon, justement, pas l'ice block La cryostase se termine Donc ça, c'est intéressant Puisque ça veut dire que si vous le cassez euh, son bouclier, eh bien son dé, euh, son dé se termine très vite et du coup eh bien, on peut la tuer à la sortie. Donc faut pas quand on la voit en se dire bon bah on arrête de la tuer etc. Non au contraire. Après Mei a beaucoup de PV, hein, mine de rien. Alors là vous voyez 6357 c'est parce qu'il y a l'événement bien sûr avec la neige. Donc elle a 6000 PV, à peu près 5866 PV au niveau 20. C'est quand même pas dégueulasse hein. c'est beaucoup, c'est beaucoup de points de vie. Par contre Mei est des... Enfin, le seul tank avec Blaze qui a une auto-attaque à distance. La différence c'est que Blaze lui il tape en zone et à très courte portée même s'il en distance, mais il tape quand même assez loin. Mais à une des pires auto-attaques du jeu, euh, c'est en main tank, c'est un petit peu plus que tir à elle. Et un petit peu plus qu'Anubara qui sont les deux derniers dans la liste des main tanks au niveau de leurs auto attaques. Donc c'est vraiment très très faible pour, pour Mei Logique. Après son attaque ne ralentit pas. C'est une attaque simple. Et donc voilà pour ce qui est de, des particularités on va dire autres que les, les talents. Ensuite on a la boule de neige aveuglante. Alors ça c'est très intéressant sur Mei C'est que donc 10 secondes de temps de recharge c'est son sort qui est le plus rapide à revenir. Par contre c'est vrai que 10 secondes ça reste un petit peu long. Pour un des sorts les plus courts ça reste long. 35 de coups en mana lance une boule de neige qui frappe tous les ennemis dans une zone. Les ennemis touchés suivent 153 points de dégâts et sont ralentis de 35% et, c'était pas fini, ils sont aveuglés pendant 1,5 secondes. En gros, les dégâts sont, sont vraiment faibles, hein. les dégâts sont faibles mais surtout, slow de 35% pendant 1,5 secondes. Et ensuite blind pendant 1,5 secondes. Donc, ça c'est vraiment pas mal. Ça fait que les mecs ne peuvent pas taper évidemment tant qu'ils sont aveuglés. Donc, un slow très intéressant. C'est quand même un, un spell qui peut. Il y, y a très peu de tanks hein, qui ont des contrôles à très longue distance. Il y en a très très peu souvent. Ça c'est les mâches. Ça fait penser au A de Jaina évidemment. Donc, sauf que là il touche en zone. Et ça peut permettre de, de setup, on va dire, de faciliter la prise d'aggro. Etc., etc. Donc, c'est vraiment assez cool à ce niveau-là. Mais évidemment, on va utiliser d'abord la boule de neige aveuglante comme blind, comme aveuglement, mais voilà, à longue distance, par exemple, ça peut permettre de faire ça, hop, et ça peut permettre d'assurer, je ne sais pas, un, un sort à, à vos assassins. Ensuite on a le Blizzard, l'ultime d'Overwatch qui là est un sort de base, euh, donc 14 secondes de temps de recharge, ordonne à Flocon, donc le petit, dr le petit drone, de créer un Blizzard à l'emplacement ciblé pendant 2 secondes. Les ennemis à l'intérieur du Blizzard subissent 29 points de dégâts, donc là c'est les valeurs niveau 20 bien sûr, toutes les 0,25 secondes et sont ralentis de 7% jusqu'à un maximum de 35%. Quand le Blizzard se termine, les ennemis se trouvant à l'intérieur de sa zone d'effet subissent 164 points de dégâts supplémentaires et sont étourdis pendant 1,25 secondes. Donc ça dure, longtemps, hein, ça dure longtemps, mine de rien, deux secondes avant que ça pète. Le truc, c'est que du coup, si vous touchez pas l'ennemi le, en son centre, eh bien, euh, généralement, il va avoir le temps de sortir. C'est un, sort, un sort qui, sans Z extérieur ou sans votre combo, eh bien, c'est très difficile parce que si l'ennemi bouge, eh bien, il va sortir très facilement du Z. Donc, ce sort, c'est le principal contrôle de Mei, mais d'un autre côté, c'est celui que vous ne devez pas spammer comme un débile parce que sinon... Bah vous allez justement rater, alors j'espère que le bot va me fuir Parce que vous allez voir, regardez, Arthas me fuit Là je le mets au centre Et vous voyez, même le bot, Et eh bah, il a le temps de sortir Même le bot a le temps de sortir Donc la dernière compétence de Mei C'est son escape justement c'est le givrage, 14 secondes de temps de recharge, donc là encore une fois on est dans des, on est dans des CD très longs, c'est souvent les CD des tanks, hein. les tanks leur compétence c'est souvent de 10 à 16 secondes à peu près, que ce soit Anubarak, Diablo etc, on est souvent dans cet ordre d'idée là, et encore on peut monter jusqu'à 18 secondes pour le, le, le grab de Stitches, mais l'intérêt c'est que du coup le givrage, 14 secondes de temps de recharge, on a un dash, et ce dash en plus de ça quand l'effet se termine les ennemis près de May sont repoussés comme vous l'avez vu hein, le bump, Boum ça bump l'ennemi et en plus de ça et eh bien ils sont subi 114 points de dégâts donc c'est un petit peu moins que le A et un ralentissement de 80% qui s'estompe rapidement en 1,5 secondes. donc ça c'est comme Johanna vous savez avec le, le slow 1 enfin le, le, le, le A pardon où elle slow énormément mais ensuite progressivement ça part voilà là c'est pareil c'est pareil vous allez tout simplement avoir un énorme slow au départ qui va s'arrêter par la suite. Le truc, le c'est truc, que vous pouvez... Alors vous pouvez peut-être annuler pendant la glissade, hein, Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement... Euh, vous pouvez tout simplement enlever... Vous pouvez l'annuler un petit peu comme le E d'un Anubarak. Alors, le problème de sort, on pourrait dire, ah, c'est génial. Moi, j'adore. Hein, personnellement, j'adore ce sort. Mais il y a un bémol. C'est la, la flexibilité, l'ergonomie. C'est-à-dire que comme Anubarak, Anubarak, vous pouvez annuler votre E. Mais la différence, c'est qu'un Anubarak, vous pouvez essayer de E instantanément. Vous pouvez enlever le C'est généralement quand un anubarak a mis son A à bout portant sur un gars, il va E derrière Le problème c'est que c'est pas simple C'est pas simple puisque vous pouvez Pas réannuler tout de suite Il y a un, un, petit lap, un petit laps de temps Bah sur May ce laps de temps est encore pire Vous voyez un ennemi qui est devant moi Si, si je fais ça, bon là, là c'est que j'ai le temps de recharge Qui est annulé parce que sinon c'est Vous voyez ça, ça demande un petit peu de temps Avant que je puisse l'annuler, ça demande un petit peu de temps Et du coup pendant ce laps de temps Et eh bien euh, là si je suis à bout portant Voyez, je repasse derrière. Alors, je voulais juste le bump. Donc, c'est un petit peu délicat, il faut penser à si le mec est devant vous, bah faut limite eux dans l'autre sens pour pouvoir le bump. Donc, c'est un peu faut faire attention à ça. Faut faire attention à ça, la réactivation est pas si simple. Et si vous êtes par exemple à max distance et que vous voulez pousser l'ennemi dedans, Bon là ça va parce qu'il a pas bougé, on va essayer de le faire Arthas. avec Arthas c'est plus simple, l'idée c'est qu'il y a un combo évidemment, qu'il faut maîtriser mais il faut pas le spammer parce que si vous faites que ça bah 14 secondes si vous avez vraiment pas le kill ou si vous n'avez pas le kill au bout, pas très intéressant mais vous voyez l'ennemi on va faire ça et on va le repousser dedans pour, pour, pour assurer le stun, mais ça c'est si vraiment vous voulez assurer le stun et qu'on peut sécuriser le kill parce que sinon vous avez tout claqué, vous avez plus d'escape pour pas grand chose en fait Donc faut faire attention à ça Faut quand même faire attention à ça Faut maîtriser le combo mais pas le spammer Parce que généralement à max distance C'est quasi impossible d'assurer le, le bump Parce que l'ennemi va être trop loin Et du coup votre bump vous pourrez pas le ramener dans Enfin Lâche moi Arthas, vous pourrez pas le rendre euh, lâche-moi, vous pourrez pas euh, en fait, le, le pousser là où vous aimeriez qu'il soit. Et si c'est trop près, si le combo est trop près, vous allez vous, vous, vous, vous rater en fait. Vous allez vous rater, vous allez limite le sortir. Donc c'est assez dur à, à faire proc et le combo, il faut le maîtriser au début quand vous allez jouer Mei maîtrisez-le. Mais il, ensuite il va falloir apprendre à y aller avec parcimonie. Le Z, là où il va être très intéressant c'est là où May va être euh, draftée, c'est surtout qu'elle a un excellent pile, hein. un excellent, euh, une capacité à contrôler pour son équipe, c'est pas aussi punitif qu'un Diablo ou euh, un Anubarak par exemple même si ça reste ok parce que c'est pas des vrais stuns hein. le stun comme là par exemple bah, il dure un le stun, le setup se met avec un peu de temps. Par contre, pour protéger son équipe, c'est vrai qu'elle a, elle a des armes. On peut bump, on peut repousser, on peut, on peut slow, on peut blind. Enfin, Elle a un énorme kit pour pouvoir protéger un pile son équipe. Mais le truc, c'est que le Z, généralement, vous allez l'utiliser de plusieurs manières. Quand l'ennemi vous arrive dessus, donc là, vous allez mettre le Z pour pouvoir, justement, par exemple, protéger votre healer si jamais on veut lui go dessus. L'autre point, ça va être dans les, dans les zones. Enfin, par exemple, dans les, dans les, dans les, dans les couloirs. Dans les couloirs... Bah l'ennemi euh, sera obligé de passer à travers Donc vous pouvez attendre Donc May elle sera très très forte sur du Volskaya Du Sanctuaires Inferno, Là où elle pourra, les adversaires ne pourront pas euh, s'aventurer dans la zone Sinon ils seront stun et ils vont prendre des dégâts euh, L'autre point c'est sur du Chase bien sûr Où vous allez par exemple le mettre devant la porte L'ennemi sera obligé euh, soit il traverse et les stuns, soit il reste de l'autre côté et vous le tapez donc là dessus c'est vraiment très intéressant donc c'est les trois grands formats après bien sûr il y a les setups, par exemple un Alarak vous mettez le Z, le Alarak il bump dans le stun, facile facile pour assurer le, le, le potentiellement un kill avec, euh, sur la avec euh, je sais pas, bah justement un Arthas ou autre bah, euh. pas un Arthas, il y en a d'autres mais euh, un Keltas, bah vous assurez la rupture de gravité à la sortie de rupture de gravité et eh bien le mec sera stun ça peut faciliter ce genre de choses euh, Parlons maintenant des talents, alors je vais parler des talents bien sûr, mais il y aura un build un peu plus solo queue, un build un peu plus team, euh, et on verra, ça se trouve le build plus tard team, enfin je le trouve, on va, voir. on va voir, en tout cas niveau 1, Niveau 1, on a le transfert de chaleur, les attaques de base contre les héros étourdis et mobilisés au ralenti, inflige 33% de dégâts supplémentaires, chaque fois que Mei étourdit ou au ralenti un héros adverse, elle récupère 39 points de vie, donc en gros les attaques de base, donc elle a une sorte d'exécuteur pour Mei, alors je rappelle que les auto-attaques, on s'en fout un peu, hein, les dégâts bonus, parce que le premier truc que j'ai testé, c'est vraiment un build d'auto-attaque sur Mei, c'est de la merde, hein. oui. que soit clair c'est de la merde, mais là du coup pourquoi on joue ce talent, c'est surtout pour les le soins sur les slows, le soin sur les slows, ça veut dire que si vous faites il faut un A, vous vous soignez, vous voyez, si je touche deux mecs, bah potentiellement ma boule de neige fait plus mal. Je je Mais l'intérêt c'est surtout point. la sustain sur le Z, bien entendu, puisque si vous mettez un Z, et eh bien à chaque tick de dégâts vous vous soignez 39, parce que c'est à chaque slow, donc c'est vraiment vraiment pas mal à ce niveau là. Euh, après, ce qui est un, vous avez un petit bonus, il faut le voir comme ça, vous avez un petit bonus, c'est que vos auto-attaques font plus mal sur les ennemis ralentis donc ça c'est plutôt bien parce que vous avez beaucoup de contrôle mine de rien donc mais l'auto attaque le bonus c'est vraiment pour le soin qu'on va prendre euh, ce talent ensuite on a la congère augmente la durée de ralentissement de la boule de neige aveuglante de 1,5 seconde Là, On se dit ouais soit énorme ça, ce, ce talent paye pas de mine hein, comme ça hein. chaque fois que Blizzard affiche des dégâts à un héros adverse le temps de recharge de boule de neige aveuglante est réduit de 0,125 euh, secondes. en gros la boule de neige va vous permettre le, le, la boule de neige va vous permettre en fait de setup le Z alors attention, les slows, ne se. Je le rappelle, les ralentissements ne se cumulent pas. Mais ce qui est bien en fait, c'est que votre A reviendra plus vite quand les ennemis sont dans le Z. Les valeurs sont un peu faibles pour le coup, pour la, la réduction du temps de recharge, mais c'est déjà ça, on va dire. Mais l'idée c'est que vous allez slow l'ennemi et comme ça, quand vous allez mettre le Z, le mec sera déjà ralenti avant que le premier tick de slow passe en fait. Donc ça vous permet en fait d'assurer un peu mieux le Z, même si c'est pas non plus dingue. Le truc c'est surtout que bah, le Z avec le A va vous réduire le temps de recharge. Et Hop je vais prendre ça pour vous le montrer. Parce que le A vient quand même assez vite grâce au Z. Et encore une fois, il bah, y a l'idée du setup. Je mets mon A pour assurer le Z. Et vous voyez la réduction du temps de recharge est quand même pas dégueu si vous touchez un petit peu de monde. C'est pas non plus dingue, mais c'est quand même assez sympa. Pourquoi jouer ce niveau 1 potentiellement aussi, même si je conseille celui-là, pourquoi celui-là est très fort. 1,5 secondes de slow supplémentaire de 35%. Pendant 1,5 secondes ça c'est les valeurs de base. Donc là. C'est une augmentation de 100% du slow. Et sur un tank comme Mei, ça fait que à longue distance, vous avez 35% de slow pendant 3 secondes. Imaginez sur Battlefield of Eternity, donc chez champs les champs de l'éternité, un ennemi, le mec il peut, pas, il, peut pas, il peut pas fuir en fait. Il peut juste pas fuir. Sur, euh, sur Alterac par exemple, le mec peut pas fuir vers sa base. C'est très très fort. Hein. Le slow supplémentaire est... Excellent, extrêmement cancer hein, mine de rien. Euh, niveau 1 aussi le dernier, alors c'est celui qui pour le moment avec la sortie je vois énormément de, de joueurs, streamers etc qui sont en mode « Ah ouais celui-là est trop bien ». Le problème de ce talent c'est que tous les trois impacts de Blizzard contre les héros adverses, sa capacité inflige 99 points de dégâts supplémentaires, les dégâts d'étourdissement finaux de Blizzard sont augmentés de 125% contre les ennemis, donc on se dit « Ah ouais c'est celui qui fait vraiment des dégâts, je vais le jouer ». Honnêtement, si vous jouez en solo lane May, oui, effectivement, vous avez, c'est indispensable. Si vous jouez May, c'est indispensable. Puisque le 125% de dégâts plus... enfin dégâts supplémentaires, c'est sur tous les ennemis, donc ça marche sur les sbires. Les 99 points de dégâts toutes les... tous les 3 impacts, c'est que sur les héros, par contre. Donc ça ne marchera pas, ou sauf en solo, en 1v1. Mais du coup, pourquoi je ne conseille pas trop celui-là J'ai testé, hein, j'ai testé. Le problème, en fait, c'est que sans... sans aucun setup, le Z, bah, les ennemis, ils vont... ils vont sortir de ça. Et du coup, les dégâts seront pas insane, en fait, ne seront, pas... seront pas fous. Donc... C'est difficile de garder un mec dans tempête de glace Donc si vous avez énormément de contrôle Pour garder le gars dedans Ok ouais là ça peut être intéressant Sinon c'est worse pour moi qu'en solo lane pour avoir plus de dépêche Niveau 4 Niveau 4 on a, je vais commencer par la cristallisation, qui à mon avis sera nerf. Je pense que ce sera nerf, parce que ça réduit le temps de recharge de la cryostase de 15 secondes. Hein. De base, c'est 40 secondes le temps de recharge de la cryostase. Là, on la réduit de 15 secondes. Donc c'est vraiment pas mal, hein. 25 secondes sur le dé, c'est quand même très fort. Et en plus de ça, May obtient 50 points d'armure anti-sort tant que cryostase est active, jusqu'à 2 secondes après son expiration. Donc en gros, vous appuyez sur le D. Vous gagnez de l'armure anti-sort et vous gardez même cette armure anti-sort à la sortie du dé. Là où c'est très fort ce niveau 4, c'est que déjà vous avez plus que 25 secondes sur le dé, c'est énorme. Ça vous donne une sustain de portio, hein, 35% de vos maximum PV de garder, c'est quand même vraiment pas mal. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec la cristallisation, c'est l'armure anti-sort. Comme je vous l'ai dit, si, vous fait, si on vous pète votre bouclier, ça casse la créostase. Du coup, garder la cristallisation jusqu'au maximum, eh bien ça vous permet potentiellement... De pouvoir régénérer jusqu'au max. Alors vous pouvez réannuler hein, la cristallisation en réappuyant sur le dé comme n'importe quel euh, ice block. Ensuite nous avons la neige fondue. La neige fondue, la boule de neige aveuglante affiche 50% de dégâts supplémentaires. Donc en sbire, en PVE, enfin en siège ou en, en dégâts héroïques. Donc ça c'est quand même pas dégueu parce que May a pas beaucoup de dégâts. Et les bâtiments touchés sont neutralisés pendant 3 secondes. Et ça c'est très fort. Ça c'est très très très très fort Faut y penser, par contre faut y penser Mais alors qu'est-ce que c'est fort Vous êtes sur Sanctuaires Infernaux, vous venez de prendre un Dominateur Boum, vous pouvez aller push les, les tours, vous pouvez aller push le fort 3 secondes pendant lesquelles euh, le, le fort ne, tombe, ne tire pas ou les tourelles ne tirent pas C'est excellemment euh, intéressant Et en plus de ça vous augmentez vos dégâts Donc euh, cumuler avec la Congère par exemple Ça fait plus de boules de neige, plus de dégâts, etc. etc. Donc c'est quand même pas dégueulasse euh, Après vous n'êtes pas obligé, Neige Fondue, vous n'êtes absolument pas obligé de jouer Congère au niveau hein. Vous pouvez jouer Neige Fondue en ayant joué... Euh, de transfert de chaleur par exemple au niveau 1 l'intérêt de la neige fondue c'est surtout aussi voilà sur le push, sur la puissance de push et du coup en solo lane, je, je montrerai un petit build en solo lane mais bah, vous pouvez désactiver les tourelles pour que vos sbires fassent encore plus mal vrai, ça peut être intéressant mais c'est pas que un talent de solo lane, hein. comme je l'ai dit, plus de dégâts et surtout, surtout bah, vous allez pouvoir par exemple dive plus facilement vous allez pouvoir accompagner les objectifs ou les camps hein, euh, plus facilement donc c'est vraiment pas mal même en main tank Ensuite on a Vague de froid qui sur le papier était le meilleur talent au niveau 4 Mais ça c'est sur le papier parce que dans la réalité c'est pas si simple Si Mei entre dans son propre Blizzard pendant que le givrage est actif Le temps de recharge de givrage est réduit de 7 secondes Et elle obtient 50 points de mana Alors là sur le papier on se dit ah, oh c'est pas mal C'est pas mal du tout ça vous permet C'est quand même des gros CD malgré que tu nous as dit 14 et 14 Si vous pouvez réduire de 7 secondes C'est 50% de temps de recharge en moins Donc c'est quand même pas dégueulasse En fait le problème c'est que ça vous incite à faire des combos en permanence Et si vous ratez votre combo bah ça marche pas Sachant que euh, là Je suis vraiment pas fan en fait parce que Tant que vous maîtrisez pas parfaitement May déjà c'est pas du tout worse Bien au contraire vous avez pas de niveau 4 Et en fait même sur des combos en fait des fois vous allez Ne pas rentrer dedans en fait Et repousser le mec dedans donc C'est vraiment pas folichon je trouve ce talent Sur le papier ça a l'air dingue parce qu'on se dira plus d'escape ça vous permet de in et de out Mais en fait pas tant que ça quoi Niveau 7, alors là niveau 7 on a des talents très intéressants sur Mei, les trois sont viables Je vais commencer par la glissade qui est mon préféré Quand Givrage se termine la vitesse de déplacement de Mei et de tous les héros alliés proches augmente de 20% Et leur armure augmente de 50 points pendant 3 secondes Alors c'est armure physique, c'est pas précisé mais c'est armure physique Parce que sinon 50 d'armure ce serait vraiment pété Mais c'est déjà pété, physique c'est énorme Donc en gros ça vous permet de faire quoi Ça vous permet de E-in pour être agressif et à la sortie vous avez 20% de speed, vous pouvez vous barrer avec 50% d'armure physique, ça vous permet à votre E de facilement engage par exemple, appliquer le 80% de slow enfin, dégressif, et en plus de ça, ce qui est intéressant avec ce talent, c'est par exemple sur des Greymane, des Genji et autres, ça vous permet d'accompagner le dive. Et de la même manière ça vous permet de mieux pile, de mieux protéger votre équipe Là il y a un mec qui dive votre, votre héros ici Et eh bien vous allez faire quoi Vous allez faire le E ici Vous donnez l'armure physique à votre allié Vous repoussez l'adversaire de votre allié Vous lui donnez 20% de move speed, le mec s'en va Donc très très fort que ce soit offensivement ou défensivement donc moi j'adore ce talent Bien sûr il y en a un autre qui est excellent C'est la batterie de secours 70 secondes de temps de recharge dissipe les routes et les slows Donc les immobilisations et les ralentissements Et régénère 20% du maximum de points de vie en 2 secondes sur le papier on se dit, ah ouais, moi sur le papier je suis celui-là c'est le meilleur, ça a l'air trop fort. temps de recharge de cette capacité est réduit de 10 secondes chaque fois que Mei ramasse un globe de régénération. Donc en plus ça revient super vite, on dirait un talent de Blaze. Donc ce talent je le conseille s'il y a vraiment beaucoup de slow et de route. Vous jouez contre Xul, Malfurion, ok la batterie de secours là est indispensable parce que ça vous casse les, vous cassez les routes. Mais sinon la glissade est méga forte parce que même si vous faites cancel à la sortie 20% de move speed, c'est trop fort, c'est vraiment trop fort. Ensuite on a l'hibernation forcée, Blizzard réduit les dégâts infligés par les héros adverses au à intérieur de sa zone de 40% Quand Blizzard se termine les héros adverses au trop intérieur de sa zone subissent cet effet pendant 4 secondes supplémentaires L'intérêt c'est quoi L'intérêt c'est par exemple contre du dive où vous allez avoir une espèce de zone de protection où l'adversaire eh verra ses dégâts énormément réduits Donc pour protéger ça peut être pas mal, après c'est vraiment spécifique je dirais faut que euh, vraiment l'adversaire puisse rester en permanence dedans, sur des maps comme Volskaya ou, ou Sanctuaires Infernaux, s'il y a du dive en face, ouais pourquoi pas, sinon la glissade pour moi est quasiment toujours meilleure, et compte du dive il y a beaucoup d'auto-attaque généralement donc même comme ça la glissade me semble meilleure. Alors les ultimes de mail les ultimes de mail c'est quelque chose d'assez intéressant puisque c'est des ultimes qui sont très dur à jouer, très playmaker les deux, mais ils sont très dur à jouer, les deux. Alors je vais, vais m'avancer, on va parler des ultimes déjà, l'avalanche pour commencer, 70 de coups en mana, 65 secondes de temps de recharge, donc c'est assez court, après 0,5 secondes, il y, y a un temps d'incantation puis un temps d'animation, fait rouler une grosse boule de neige qui emporte tous les héros adverses se trouvant sur son passage. Au bout de sa course, la boule de neige s'effrite libérant les héros emportés, leur infligeant 482 points de dégâts et les étourdissant pendant 0,5 secondes par héros emporté. Donc plus vous touchez de monde, plus vous faites de dégâts, et plus vous touchez de monde, plus le stun dure longtemps. Mais l'intérêt bien sûr ça va être de repousser sachant que ça passe à travers le décor Ça passe à travers le décor et ça c'est cool Il y a un autre truc qu'il faut dire sur le... Vous voyez c'est pas si facile que ça Alors le point qui est vachement important aussi avec la boule de neige C'est que vous, avez... vous pouvez faire passer à travers le décor Donc vous pouvez potentiellement les faire passer à travers votre propre porte pour le ramener sous le fort Et il y a un autre point c'est que vous avez un indicateur y a un indicateur bleu, bah là on l'a pas vu, mais il y a un indicateur bleu, voilà, ici là, qui vous indique où l'endroit où le, le héros ennemi va réatterrir, vous voyez, il vous indique c'est là que le mec va, va réatterrir. Donc, ça, pensez bien que vous soyez May ou un de ses alliés, pensez bien à ça, c'est marqué, l'endroit où il va réatterrir est marqué pour vous aider un petit peu, pour faciliter parce que c'est vrai que l'animation est impressionnante, on se dit qu'elle se terminera jamais. Un truc facile pour appliquer euh, la, bou la boule de neige, c'est de E, hein. E. Euh, R, le mec à 80% de slow, vous mettez le. Et c'est facile. Alors, ça, c'est pour appliquer une boule de neige à une personne. Parce que si vous voulez le faire sur plusieurs personnes, bah, si par exemple je veux passer derrière pour mettre une boule de neige 3, là par exemple, bah, si je fais ça, je repousse les deux. Et du coup, la boule de neige emportera pas les deux en fait. Donc, faut faire attention à ça. Le E in boule de neige, ça marche contre un mec, hein, pas contre plus. Et là, vous me dites, bah non, j'ai chopé deux. Oui, mais c'était les deux derniers en fait que je visais. Donc, si je vise ces deux-là. Si je vise ces deux là, bah, si je passe derrière, il n'y en aura qu'un seul que je récupérerai en fait. Donc il faut faire attention. Euh, pareil, Mei, si elle joue boule de neige et qu'elle arrive étonnamment derrière vous, comme ça en mode, euh, en mode hop hop hop hop hop, il hein, faut, faut avoir la présence d'esprit qui va essayer de vous balancer vers euh, l'équipe. Ça peut être utilisé comme une bourrasque, hein, ça peut être utilisé un petit peu comme une bourrasque de façade. L'ennemi vient sur mon équipe, je dégage les adversaires et ça me permet de focus également le reste, ça me permet, voilà, je dégage chez de là Et je, on s'occupe de lui pendant ce temps, on s'occupe de lui Il y a plein de manières Contre Bloodlust Régard, bah les mecs arrivent, boum, vous les dégagez quand ils arrivent sur vous faut avoir un bon timing, sinon vous pouvez potentiellement ne pas tous les tuer Et sinon, comme, un Bourras, comme une Bourras Falstad aussi, en arrivant sur le flanc, vous êtes caché sur un buisson par exemple Vous êtes caché, vous êtes arrivé sur le flanc, hop Et en fait, vous ramenez le mec dans votre équipe Donc il y a plusieurs manières de l'utiliser ce qui est intéressant avec cette ult c'est qu'il fait quand même des dégâts, il permet en très bonne ultime en solo queue, hein. très très bonne ultime en solo queue. Attention vous pouvez potentiellement sauver les adversaires aussi donc faut faire gaffe à ça. Mais il y a moyen de faire des sacrés bombes combo, il y a moyen de faire des trucs très très fun et du coup pour la solo queue c'est vrai que ça carie bien. Le mur de glace maintenant le mur de glace. Je là où le mur de glace est très intéressant c'est qu'il est c'est euh, qu une prison du vide, c'est une void de Zeratul avec un mur donc même si vous ratez votre votre ult c'est pas grave ça crée un mur Donc même si vous vous ratez c'est pas dégueulasse Mais l'intérêt bien entendu avec cet ult C'est de pouvoir void l'ennemi Préparer votre Z comme ça à la sortie Le mec reprend je Reprend point. en route Enfin reprend en stun pardon Votre Z donc c'est super intéressant Attention néanmoins l'activation est longue Mine de rien l'activation comme vous le voyez Est très très longue Donc il faut vraiment pas forcer Et je vous donne un tips quand je fais mes ults comme ça, généralement je rate. C'est plus dur à mettre. Alors que comment réussir plus facilement les, les, le mur Au lieu de le faire comme ça, essayer de le faire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus d'efficacité à le faire. Alors que dans ce sens là, en fait l'ennemi a plus de chances déjà de sortir. Et je trouve que c'est plus dur à lancer. C'est peut-être moi, hein peut-être que vous, vous allez préférer dans ce sens là. Moi je trouve que c'est beaucoup plus dur en fait. Donc généralement je le lance comme ça. Pour pouvoir toucher plus facilement. Alors à la sortie, ce qui est intéressant avec le mur de glace, c'est que donc au bout de 0,75 secondes, crée un mur infranchissable qui piège les l'héros adverses Pendant 2,5 secondes. Quand le mur disparaît, on ne peut pas désactiver le mur. Par contre. Pensez-y. On ne peut pas désactiver le mur. Mais ce qui est bien par contre, c'est que contrairement au saut hérit de Medivh, la stase commence, l'effet de stase commence une fois que le mur est entièrement formé. Ce qui fait que tout le monde a la même durée de stase. Et ça c'est génial, contrairement au saut éthérique de Medium. Donc ça ressemble beaucoup plus à la prison du vide pour le coup. Et quand, les mecs, euh, quand le truc disparaît, les ennemis sont ralentis de 75% qui se dissipent en 3 secondes. 90 secondes de temps de recharge, donc euh, bah, vous avez beaucoup moins le droit au fail. La grande force de, euh, du mur de glace C'est dans les zones, encore une fois. Hop, dans les zones, on prépare le stun. Rotation de CC, etc. etc. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Euh, donc le mur de glace, je pense honnêtement, je fais un pari, peut-être que bah, ce sera pas le cas, hein, c'est possible, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'au début, on va tous jouer Avalanche, parce qu'Avalanche ça permet de carrer, c'est plus, plus fun aussi, hein, on va pas se mentir, Avalanche c'est très fun. Je pense qu'avec le temps, donc allez, ça sera dans l'espace de quelques semaines ou de mois, les gens vont commencer à jouer Mur de glace, parce qu'il y aura des trucs, des combos, autres à faire qui seront ici et surtout le mur de glace, je pense à... Niveau équivalent au début, l'avalanche les gens ne sont pas encore habitués, ils seront surpris au début etc. Petit à petit les gens seront plus facilement euh, habitués à l'avalanche donc ça marchera moins. Donc sur la durée je pense que le mur de glace va prendre la tête en fait. Il y aura peut-être des ajustements aussi hein, Mais je pense que le mur de glace est amené à dominer dans quelques mois voire une année euh, le, les ultimes de May. Et dans bien plus longtemps, peut-être même dans un an ou dans plus longtemps encore, je pense que l'avalanche reprendra le dessus. Parce qu'en fait, en termes de skill cap, l'avalanche est plus facile à jouer que le mur, du son, le mur de glace. Pardon. Mais quand vous allez maîtriser très très bien le perso et que le, le perso sera, sera connu, en fait, je pense que l'avalanche, y aura de nouveau un skill cap de dingue à faire avec. Donc je pense qu'on sera dans. Après le mur de glace aussi, hein, mais le mur de glace est très très fort, le setup est toujours bien en fait. Donc l'avalanche, je pense que ce sera le meilleur ultime au début et dans très longtemps, ça, on, le, on redécouvrira cet ultime en fait. Donc voilà, ça c'est mon pari. Euh, niveau 13, alors là on a aussi des très bons talents sur, sur May avec le niveau 13. Je vais commencer par le Vortex Polaire que je trouve monstrueux, mais vraiment monstrueux. Utiliser une capacité permet à Mei d'affliger 53 points de dégâts par seconde aux ennemis proches pendant 4 secondes. C'est tout simplement la rage ardente de Mei, sauf que contrairement à toutes les rages ardentes capsulaires que, du, du jeu, celle-là déjà elle est très forte hein, en termes de valeur, elle est beaucoup plus grande que celle de Johanna, elle est meilleure que les rages ardentes euh, euh, standards, par exemple celle d'Anubarak ou, ou celle de Muradin, donc très forte, mais c'est pas fini, la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement des héros adverses touchés par cet effet sont ralentis de 20%. Alors c'est marqué utiliser une capacité. C'est marqué utiliser une capacité C'est pas marqué capacité de base Donc ça marche sur les ultimes Et surtout, surtout Ça marche pendant le dé En cumule déjà le vortex polaire En cumul avec le transfert de chaleur Comme c'est un slow Eh bien mesdames et messieurs, oui Ça soigne, ça vous soigne Donc si vous faites On va prendre un peu de dégâts Si vous faites ça Eh bien vous allez vous soigner à chaque tic de dégâts donc même pendant le dé vous avez une double sustain Avec la sustain de votre dé Et la sustain tout simplement De votre vortex polaire Et donc c'est à la fois une rage ardente Et une présence intimidante Donc un autre talent, un talent 16 Qui vous permet potentiellement et eh bien, Vous voyez la double sustain n'est vraiment pas dégueu Et ça vous permet en fait D'appliquer tout simplement Une présence intimidante Donc réduction de vitesse d'attaque et slow En plus d'avoir la rage ardente Donc c'est un talent extrêmement fort. Le truc, c'est par exemple si vous jouez contre trois distances et que c'est difficile pour vous d'accéder, vous prenez quand même beaucoup de dégâts, donc c'est dur. Vous êtes un distance, mais en fait vous êtes un tank. Hein. Vous jouez un euh, distance, mais en fait vous allez très souvent devoir jouer en mêlée malgré tout, en fait, comme ça pour pouvoir body block, pour pouvoir euh, ça reste ça reste un tank le perso, hein. donc il faut body block et vous allez profiter de l'auto attaque à distance, en fait, dans les moments un peu plus tranquilles, mais quand vous êtes en team fight, faut aller au corps à corps en fait, hein. faut y aller euh, de manière, c'est vrai que ça ça change un peu le manière de faire, mais vous jouez un tank normal. Le truc, le truc en fait avec le vortex polaire, c'est que des fois il y a des compositions qui vont vous tenir à distance énormément. À ce moment-là, le vortex polaire est-ce qu'il est vraiment worth Non, vortex polaire c'est très fort quand du dive, très fort quand vous pouvez naviguer un petit peu à l'image d'une Johanna au milieu de tout le monde. Donc, vortex polaire, si vraiment c'est que du distance et que vous prenez très très cher, vortex polaire c'est plus difficile d'utiliser. À ce moment-là, vous avez un autre talent qui existe. Vous avez un autre talent qui existe, c'est le refroidissement des servomoteurs. Lorsque le cryostase est active, les temps de recharge des capacités de base de May se réinitialisent 200% plus vite, donc ça c'est plutôt cool, hein. on l'a dit, elle a décédé assez long, donc le fait de pouvoir relancer les sorts, euh, c'est vraiment pas mal pendant le dé, et surtout donc à, à jouer avec cristallisation si possible, mais surtout, effet passif, les attaques de base réduisent la vitesse de déplacement des ennemis de 20% pendant 1,5 secondes. Donc c'est un petit talent bonus qui permet par exemple d'appliquer un... Un as dans la manche de Raynor l'exécuteur ou de Greymane par exemple beaucoup plus facilement donc ça peut être cool mais privilégier le vortex polaire. Ça c'est vraiment en mode c'est vraiment le deuxième talent, en mode là je peux pas trop euh, je peux pas trop euh Aller au cac dans les teamfights et autres Bon ok, bon bah là on va préférer prendre le slow C'est un peu secondaire euh, L'autre point, le dernier talent qui a l'air vraiment très fort aussi sur le papier Mais il y, y a plusieurs talents un peu pièges sur, sur Mei Et celui-là en fait partie Lorsque Mei se trouve dans son propre Blizzard Sa vitesse d'attaque est augmentée de 50% Alors ça on s'en fout, hein, elle ne fait, fait pas de dégâts Mei euh, Et le temps de recharge de Blizzard se réinitialise 75% plus vite Ça c'est intéressant Donc ça vous permet d'avoir plus de Z Si Mei se trouve dans son Blizzard lorsque celui-ci se termine Elle obtient son bon ses bonus pendant 3 secondes supplémentaires le problème en fait c'est quoi C'est que souvent vous allez Z le gars et vous allez essayer de le bloquer en fait, de le body block par exemple, une strate à faire, vous mettez le Z sur un gars et en fait vous le bloquez pour pas qu'il sorte de cette zone. Donc vous allez vous tenir à l'extérieur de votre blizzard. Et en plus de ça, le blizzard généralement c'est pour interdire une zone, donc c'est pas à vous de rester dedans comme un débile, c'est au contraire, il faut, faut bloquer. Généralement vous allez faire Z même et vous allez eux à l'extérieur pour pousser le mec dedans soit par le combo, soit par le body block, soit juste on interdit cette zone là et on va ailleurs, bah, tu fais quoi Tu choisis le stun ou tu choisis d'être bloqué à côté de moi. Donc il y a plusieurs aspects comme ça, mais c'est très rare d'être, de... Enfin, de vraiment rester dedans. Donc à ce moment-là, pourquoi jouer ce talent en fait Donc le vortex polaire à privilégier, c'est juste trop trop fort. Niveau 16. Niveau 16, on a des très bons talents. J'insiste, les trois talents sont excellents. Euh, je vais commencer par l'acclimatation. Chaque fois que Mei étourdit au ralenti un héros adverse, les dégâts qu'elle inflige et les soins qu'elle reçoit sont augmentés de 1%. Euh, cet effet peut se cumuler jusqu'à 20 fois au maximum de, de charge. Mei obtient également 30, 10 points d'armure durant 8 secondes. C'est pas mal du tout, hein, ça vous permet potentiellement d'augmenter euh, enfin, un petit peu vos dégâts et votre sustain. Donc ça c'est vraiment pas dégueulasse, c'est plutôt cool. Et à la fin vous avez 10 points d'armure donc ça renforce aussi votre tankiness. Maintenant vous avez les deux sorts, off en fait c'est un palier offensif. Hein, les, les... Dans tous les cas vous allez avoir des dégâts. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le verglas. L'effet de ralentissement de givrage ne se dis ne dissipe plus progressivement pendant sa durée. Donc, ça veut dire que le slow de 80%, bah, il reste pendant 1,5 secondes. Et en plus de ça, ça inflige 300% de dégâts supplémentaires aux ennemis proches de Mei. 300% de dégâts, alors les valeurs sont énormes sur le papier, mais 300% c'est pas non plus dingue. Mais pour un personnage qui a pas de dégâts, c'est vrai que c'est fort. C'est vrai que c'est fort. Donc. Le verglas, personnellement, c'est mon talent préféré. Ensuite, on a la poudre fraîche. Poudre fraîche, boule de neige aveugle, ob... enfin aveuglante, pardon, obtient une charge supplémentaire et sa portée est augmentée de 33%. Double charge de Q et la portée est augmentée de 33%. Donc, c'est très facile d'appliquer le A à longue distance. Et surtout, la deuxième charge qui vous permet donc de blind potentiellement, par exemple, contre une compo avec beaucoup d'auto-attaque. Poudre fraîche, et bah, vous balancez une première qui active votre vortex aussi bien sûr polaire vous avez une deuxième compétence hop ça la réactive et du coup bah, contre des, des compositions auto attaque c'est monstrueux hein. c'est vraiment monstrueux niveau euh, 20 niveau 20 vous avez alors évidemment le, la poudre fraîche à privilégier avec la congère bien sûr niveau 1, ça vous permet d'avoir potentiellement des 6 secondes de slow <rire> au total de 35 donc c'est quand même pas dégueulasse. Niveau 20. Alors niveau 20, on va commencer par le talent à prendre si vous avez des si vous vous mourrez pas mal ou qu'on arrive à bien vous tuer, c'est le gel instantané. Quand Mei subit des dégâts fatals, elle obtient instantanément cryostase. Cet effet a été fait à un temps de recharge de 180 secondes. Alors on se dit ah bah c'est pas terrible. Non, c'est une deuxième cryostase. C'est-à-dire que j'ai ma cryostase de base. OK, pas de problème. Mais au niveau 20, si je prends ce talent, j'ai une cryostase supplémentaire. Alors, il faut que j'enlève je, le temps de charge pour que vous le voyez. En fait, si je meurs là, je vais récupérer une cryostase bonus qui est ici. Et le truc, c'est que le gel instantané, ce qui est intéressant, c'est qu'il produit les effets de la cryostase de base. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que qu'il proc le talent 4 et le talent 13 également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est vraiment si vous êtes inquiété parce que si vous ne mourrez jamais, vous êtes très peu inquiété dans les team Sauf quand vous mourrez c'est que vous êtes le dernier en vie et qu'ils sont 5 sur vous Bah est-ce que ce talent est vraiment intéressant La réponse est non Donc vous avez plusieurs choix Il y a, moi j'adore la géante Toutes les 15 secondes la prochaine boule de neige aveuglante que vous lancez bénéficie d'une augmentation de zone d'effet de 67% C'est énorme hein le A est pff, ma stock En plus de ça, une augmentation de dégâts de 200% Donc qui se cumule bien sûr avec les 50% du 4, donc ça fait 250% de dégâts et puisque les, les pourcentages s'additionnent, hein, les points de pourcentage s'additionnent ici et euh, du coup la géante fait très très mal et en plus de ça bah, vous appliquez le slow à toute l'équipe potentiellement blind toute une team donc vraiment, moi j'aime beaucoup la géante maintenant vous avez les améliorations d'ultime alors je suis pas très fan de l'avalanche en fait ce qui est intéressant avec l'avalanche c'est que ça réduit le temps de recharge d'avalanche de 25 secondes donc au lieu d'avoir les 65 secondes bah vous tombez vous redescendez à 40 secondes c'est plutôt cool après L'avalanche lance en continu des, vol, des volets, de, boulet, de, des, des volets pardon, de boules de neige aveuglantes de base, donc pas avec les versions talents du 1, 4 et 13, euh, 16, pardon, mais du coup ça euh, va lancer des boules de neige en plus. C'est pas dingue, si on prend cet ultime c'est vraiment pour la réduction du temps de recharge de l'avalanche, mais même comme ça 40 secondes de temps de recharge sur l'avalanche, oui c'est fun, oui on peut faire des plays et tout. C'est fort, hein. c'est fort bien sûr, hein. ça permet d'avoir une sorte de, de, de cocon ou autre, donc c'est vraiment pas mal. Euh, au passage, l'avalanche, on peut la purifier. Je ne l'ai pas dit au niveau 10, donc je le dis maintenant au niveau 20. On peut la purifier, l'avalanche, donc pensez-y. Euh, si le mec est dedans, par contre, c'est fini, hein. mais vous pouvez, comme un cocon, le pré-purifier. Donc, cascade, ouais, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus. Je trouve les deux autres vraiment plus intéressantes, quoi. Parce que ça, bon, bah c'est 40 secondes de temps de recharge, ça vous l'avez toutes les 15 secondes, hein. donc c'est très fort, ça augmente vos dégâts et autres. Euh, le, le, le, et puis c'est de, c'est 65 pas non plus énorme 65 secondes de temps de recharge à la base Par contre il y a le fracas, le mur, le mur amélioré Lorsque si vous arrivez à bien proc le mur et que vous avez une composition qui suit très bien vos murs de glace Lorsque le mur de glace disparaît, les héros adverses touchés qui sont piégés subissent 460 points de dégâts C'est pas dégueulasse quand même Et leur armure est réduite de 25 points pendant 5, ans, euh, pendant 5 secondes Là on a vraiment l'optique du wombo combo en mode T'attrapes un, une équipe ennemie et à la sortie ils vont se faire maraver la tronche Donc puisque vous allez le, mettre le mur Le Z à la sortie et toute votre équipe va commencer à faire des dégâts Et là c'est fini hein. L'ennemi le, normalement se fait massacrer Donc si vous jouez euh, Si vous jouez euh, mur et que vous arrivez à bien les poser et que vous avez une composition qui suit très très bien sur vous vos murs la Prenez ce vin. bien murs. sûr prenez ce Mais sinon privilégiez plutôt je dirais ces deux là Soit défensif ici soit offensif ici Voilà pour ce qui est euh, des talents de Mei Parlons build maintenant Le build que je vais conseiller c'est euh, celui-ci Facile à jouer, à très fort en solo queue Vous aurez de la sustain, des contrôles, des dégâts quand même euh, Ça marche très très bien Avec euh, donc verglas et enfin au 20 comme je dit, soit géante, soit gène instantanée, c'est en fonction de la partie. Donc voilà, ça c'est le build pas mal. Puisqu'il va vous permettre d'avoir des dégâts, de la sustain, des contrôles. Il vous permet d'appliquer pas mal de choses. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt sympathique. Ça permet de faire des, des, des jolis trucs. Hein. Ça permet vraiment de faire des jolis trucs. Pensez attention à bien faire proc le vortex polaire. Si vous lancez vos trois spells au même moment, vous allez moins bénéficier du vortex polaire. Donc ça pensez-y aussi. De toute façon je l'ai dit, les combos c'est rarement intéressant. Sauf si vraiment. Euh, les, là votre équipe va suivre et tout Et du coup le combo est obligatoire à, à poser Sinon cherchez pas trop à faire les combos C'est le meilleur moyen de fail et de servir à rien en fait. euh, L'autre build Que j'aime énormément Qui est très très fort contre des compositions auto-attaque C'est le build boule de neige Avec glissade ou batterie de secours Encore une fois batterie de secours ça dépend hein, S'il y a beaucoup de routes, etc Avalanche ou Mur de glace, hein. le 10 c'est vraiment en vous fonction de vos préférences et de votre gameplay. Jouez les deux, hein. jouez les deux, par contre habituez-vous à jouer les deux. Euh, et au 13, vortex polaire. Ou si jamais il n'y a que du distance, mais bon, généralement, vortex polaire, et au 16, on joue donc boule de neige. Et au 20, c'est pas parce que vous jouez full boule de neige qu'il faut jouer la géante. Si vous faites tuer pendant toute la, la partie, jouez j'ai l'instantané. Mais sinon, full boule de neige, ça a pas. ça, ça a l'air de rien comme ça. Mais ça fait des bons dégâts. Ça emmerde bien l'adversaire. Et surtout.. Surtout c'est du blind en permanence Donc c'est très très fort On est quand même dans une méta où il y a de la bloodlust Il y a de l'acacia qui est un petit peu forte Il y a tous ces genres de trucs Forcément des blinds à outrance c'est très très fort Donc voilà il paye pas de mine celui-là Mais il est vraiment vraiment cancer C'est un build très cancer Le slow qui dure des années là Qui dure 3 secondes c'est extraordinaire Vous allez pouvoir infliger des bons dégâts Vous allez pouvoir... De loin, sans même trop vous approcher, perturber les compositions adverses, c'est vraiment le, le, le tank debuff par excellence. Enfin, euh, ex vraiment euh, très très frustrant et très efficace. Un, un tank qui a un slow comme ça, qui dure oh là, le tâche. Euh, je m'attendais pas à ce qu'il vienne me chercher sous les tours, mais un truc qui vous permet voilà, de blind l'ennemi tout le temps en permanence, ça vous donne du poke, ça vous donne de tout. Donc j'aime beaucoup ce talent et ce build, et je pense que ce build en team sera très très fort. Il Sera très très fort contre les compositions avec des auto-attaqueurs, etc., contre de la tracer et autres. Je pense que ce sera vraiment vraiment fort, euh, mais en solo queue peut-être un peu moins percutant puisque vous avez moins de sustain, et vous avez moins de dégâts sûrs, on va dire. Donc c'est peut-être un petit peu moins efficace en solo queue. Et malgré tout, en solo queue, il sera fort. Hein. Je dis pas qu'il est nul, au contraire, mais c'est plus en team que je pense qu on verra ce build. Alors. Efficace. Euh, ensuite voilà pour ce qui est de globalement c'est les deux builds que je conseille on va dire sur mail j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, au niveau du encore une fois au niveau des combos maîtrisez le mais le truc c'est que souvent si vous n'arrivez pas à faire proc le z en ayant fait les combos des fois vous allez même sortir les ennemis donc faites attention à ça euh, cherchez apprenez à faire le combo mais ensuite il faut le jouer avec intelligence ne cherchez pas à combo tout le temps vous n'êtes pas un anubarak ou l'anubarak bah, en, perçant, en, en permanence, il faut essayer d'appliquer les deux stuns euh, pour vous faire votre propre chaîne de contrôle. Là, bah, un seul peut potentiellement... Attendez, hein, soyez patient avec le Z aussi. Beaucoup, Je vois beaucoup de mails qui lancent le Z direct et tout. Attendez, au contraire, vaudrait mieux limite eux pour assurer un petit peu le slow. Et ensuite, en fonction de... De ce que fait l'adversaire, là vous allez pouvoir appliquer votre Z parce qu'il est en train de fuir ou alors parce qu'il essaye de poursuivre votre équipe. Et là le Z sera beaucoup plus percutant et sera beaucoup plus efficace. Donc voilà pour ce qui est du guide Mei, j'espère qu'il vous plaira. Moi bon, personnellement je suis très très fan du perso, euh, donc j'espère que bah, ce... Ce guide vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires, à me demander euh, si vous avez des points, des choses que je n'ai pas forcément évoquées, ou d'autres euh, questions. N'hésitez hein. surtout pas. Je fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Buvez bien en cette période de forte chaleur, C'est mec évidemment, qui vous le conseille. Et n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Youtube, abonnez-vous. Et envoyez Arthas derrière les tours. C'est très rigolo. Bisous Et consultez la boutique sur le site. Vous avez également le Discord dans la description.